Ici, Londres. Notre neuvième bulletin d'information est terminée. Bonheur et patrie. Allô Allô Maquis de la Haute-Savoie. Maquis de la Haute-Savoie.